Nous ne faisons que ça. Et aujourd'hui, j'ai demandé à mes enseignants de faire, dans un stage de 2-3 jours, pas plus de 30% de théorie. Et la pratique est au sommet de notre enseignement. Pratiquer, pratiquer, pratiquer.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 Il est kiné, ostéopathe. Euh, J'ai le plaisir de recevoir Bernard Offenven, directeur de l'École française de kinésiologie professionnelle à Marseille. Bonjour Bernard. Bonjour Michel. Alors, vous êtes kiné, vous êtes ostéopathe. En 1975, vous vous formez à la méthode Mézières. En 1978, vous devenez enseignant de yoga, et puis en médecine chinoise, et en 1980, Enfin, la kinésiologie. En 2000, vous créez l'école française de kinésiologie professionnelle. Quel beau parcours, Bernard. Qu'est-ce qui vous a conduit aux médecines alternatives Eh bien, la curiosité, après mes études de kinéostéopathe en particulier, je suis tombé dans la soupe, comme dirait Obélix, de la kinésiologie. Et j'ai trouvé là, euh, moi qui m'intéressais à d'autres méthodes, une activité énergétique qui. Euh, qui, comme on va le définir dans cette interview, euh, euh, permettent de faire fi des croyances des uns et des autres. Puis cette kinésiologie, euh, grâce à ce test, à ce test musculaire dont nous allons parler, permet d'interroger le subconscient. Et à ce moment-là, en fait, en 1995, c'est vrai que j'ai vraiment décidé, j'étais déterminé à avancer sur cette voie et euh, passer le message. J'ai commencé aussi des formations, en fait, euh, à cette période-là en particulier. D'autres choses m'ont intéressé, mais depuis que j'ai découvert la kinésiologie, j'ai été beaucoup moins intéressé par pourtant des milliers de choses qui, qui arrivent aujourd'hui. Hmm. Quelle est l'origine de la kinésiologie, Bernard Rofoven Eh bien, en 1960, un docteur en chiropraxie aux États-Unis qui s'appelle George Goodhart, bon cœur, a découvert qu'on pouvait, grâce à un test binaire qui consiste à déposer la, la paume de la main sur un avant-bras ou un autre endroit du corps, euh, on pouvait poser des questions et il a découvert qu'il eh y avait une baisse de tension ou une tension égale euh, à, à certaines questions. Donc en fait, il a relevé que lorsqu'on met le cerveau au défi euh, de certaines informations, le cerveau, on pourrait dire qu'il bug, en quelque sorte, et il y a une baisse d'énergie. Donc, on peut le sentir grâce à ce te test, qui est un test binaire, finalement. La tension est bonne ou elle est différente. Voilà. Et donc, Georges Goudart, avec ses amis, a développé des concepts qui consistent à observer qu'en fait, nous avons 12 plus 2 euh, méridiens et 12 plus 2 organes. Euh, je pense que les gens intéressés iront sur euh, les sites de kinésiologie. Et ils ont pu déterminer, en fait, que euh, ces organes étaient liés à des méridiens, étaient liés aussi à des émotions. Et donc, il y a tout un système aussi nutritionnel qui impacte cet ensemble. Et partant de là, euh, eh bien, il a développé pour ses camarades médecins, je précise bien, une kinésiologie. Un autre monsieur qui s'appelle John fille Dieu est son âme, maintenant c'est son fils qui a pris le relais, a dit c'est dommage qu'on laisse des méthodes apparemment simples pour la médecine alors que euh, ça peut être intéressant pour le profane. Et, en effet... Euh, John C., dont le fils est Matthew C., euh, a développé une kinésiologie qui permettait aux gens d'augmenter leur énergie et euh, d'améliorer leur santé sans pour cela toucher au monde médical. C'est important de le préciser, de bien faire la distinction entre ce qui est médical et ce qui ne l'est pas. Euh, combien même euh, certains kinésiologues parlent de patients, de mon côté, j'insiste auprès et de mes enseignants et de mes élèves pour qu'on de personnes qui consultent, de consultants, voyez-vous. Tout à voilà, fait. Voilà, donc l'origine, c'est Jean-Goudart euh, et puis euh, Mathieu T. John C., grâce auxquels on a pu euh, développer cette méthode dans Alors, le monde en entier. Oui, aujourd'hui, la kinésiologie est répondue effectivement dans le monde entier. Et justement, en kinésiologie, on parle de tests musculaires de précision. Qu'est-ce Eh bien, c'est ce que je disais précédemment lorsque euh, vous posez votre main, imaginez que vous tendez le bras, n'est-ce pas, et que le praticien, enfin un sujet tend le bras et un praticien, donc je ne ferai pas de démo là parce que ce n'est pas le sujet, mais vous tendez le bras et euh, le praticien dépose sa paume de main sur, sur l'avant-bras de la personne. Si je demande à cette personne qui s'appelle par exemple Gérard, et je lui demande, si je lui demande de dire je m'appelle Sylvie, est-ce que son cerveau va défier ou non Donc ça fait partie des petites choses très simples. Normalement, il y aura une baisse de tension et on va sentir que ben, la personne, son avant-bras en fait il baisse légèrement. Et si on appuie un petit peu, ben, on va s'apercevoir que le bras lâche vraiment, c'est que le cerveau ne relève pas le défi. Par contre, si on dit tu t'appelles ton prénom, le cerveau va relever le défi, 99% des cas, parce que des fois, son prénom n'est pas celui qu'il aurait aimé avoir. Et normalement, quand on va dire, tu t'appelles, si la personne s'appelle, comment j'ai dit, Gérard, par exemple. Gérard, par exemple, lui. Par exemple, eh ben, si on sent que la peau de la personne contre notre paume tient, comme si elle adhérait un peu à notre peau, eh bien, on a un test, qu'on dit un test fort. C'est-à-dire que si on appuie un peu plus fort, eh bien, on va sentir que sur même pas un centimètre, et ce n'est pas une seconde le test, hein, c'est très rapide, on va sentir qu'il y a de l'énergie et que donc le cerveau relève le défi. La kinésiologie est une méthode de défi par rapport à des systèmes subconscients et parfois à des réalités. Voilà, le test de kinésiologie, c'est vraiment l'outil. Je m'appelle Michel, est-ce que je ne peux pas aller contre mon cerveau et pour jouer le jeu dire je m'appelle Sylvie pendant que vous faites le test Tout à fait, tout à fait. Si vous dites je m'appelle Sylvie, euh, euh, imaginez que votre avant-bras soit là, je mets ma main sur l'avant-bras, quand vous dites je m'appelle Sylvie, je vais sentir qu'il y a... Moins de, moins de contact et quand je vais appuyer un petit peu plus pof, ça va lâcher donc euh, le cerveau ne relève pas ce défi c'est une technique euh, je simplifie quand même je, dis que, euh, voilà, je vous demande de dire je m'appelle Michel dites je m'appelle Michel et quand vous l'avez dit, c'est une information est-ce que le cerveau relève le défi quand j'ouvre ma main, je sens qu'il y a un contact entre nous, entre ma paume de main et votre avant-bras et quand j'appuie un tout petit peu plus eh bien, je sens que ça verrouille le muscle qui tient le bras dans cette position verrouille. Alors, n'importe quel muscle peut être utilisé pour défier le cerveau par rapport à des informations, les couleurs, les sons, les symboles, euh, des livres, euh, plein de choses, l'imagination qui est extraordinaire à partir de laquelle on peut travailler en kinésiologie. Et donc, à partir de, de ce bras qui baisse ou pas, ça vous donne des infos, des informations que vous pouvez... Euh ensuite développer ou alors euh, investiguer tout à fait alors, alors la kinésiologie utilise parce qu'il y a tellement de méthodes de santé de mieux être euh, qu'est-ce qui définit la kinésiologie par, par rapport à d'autres techniques eh bien nous avons ce qu'on appelle des modes digitaux euh, donc je vois sur la vidéo hein, électrique émotionnel écologique ou structurel oxygène c'est un langage non verbal à partir duquel on peut aller voir si des équilibrations peuvent aider la personne par rapport au sujet qu'elle a du mal à gérer. Euh, donc là, il ne s'agira pas de savoir si vous vous appelez euh, Sylvie ou Michel. C'est quelque chose de beaucoup plus important. La personne vient avec un objectif qui consiste à améliorer son existence. Donc, euh, à partir de là, on va pouvoir travailler cet objectif dont elle ne relève pas le défi, qui est lié à des émotions, va nous permettre, grâce au test, d'aller faire des investigations dans les différents mondes dont je viens de vous parler, et donc, on a des protocoles et toujours, par l'intermédiaire de ce test, les protocoles vont nous dire euh, ce qu'il faut faire. En général, on a on dit un pré-test, en quelque sorte, une correction ou équilibration et une vérification que ce que nous avons fait fonctionne. Alors, une petite parenthèse, euh, j'insiste beaucoup sur une chose. Nous ne sommes pas des scientifiques. Euh, moi, j'ai laissé, bien sûr, la kiné et l'ostéo parce que, J'étais pris dans, dans la soupe hein, de la kinésiologie. Euh, attendez, qu'est-ce que je voulais dire C'est la kinésithérapie, que ce soit bien clair, parce que kiné et kinésiologie, on peut, on peut confondre. Tout à fait. Euh, lors d'une émission, j'avais précisé, la kinésithérapie donne un diplôme d'État. Les études de kinésithérapie n'ont rien, mais rien à voir avec les études de kinésiologie. Cependant, les gens ont tendance à faire un peu l'amalgame, mais ça n'a franchement rien à voir puisque, euh, puisque j'ai fait ces études, j'ai eu un diplôme d'État. En kinésiologie, comme de nombreuses méthodes aujourd'hui, nous n'avons pas de régulation, les gens peuvent devenir kinésiologues. Nous, nous proposons les 600 heures, euh, et euh, ben, on dit aux gens qui s'interrogent euh, « est-ce que je veux devenir kinésiologue ?» de bien ah. se renseigner sur les écoles qu'ils peuvent voir, puisqu'il y a une myriade maintenant d'écoles, et donc euh, c'est important de le préciser aussi. Alors justement, je nous ne recevons pas des patients. Excusez-moi Michel. Je vous en prie, je voulais vous demander comment devient-on kinésiologue justement Quel est le parcours Quel est le cursus Comment ça se passe Quelle est la durée Alors précisément, dans nos centres et dans les centres affiliés à l'association Kinésiologie France Formation, les écoles se sont engagées à faire des formations de 600 heures qui peuvent aller sur deux années de formation, par exemple, si vous faites trois jours par mois. Vous pouvez très bien faire deux jours par mois sur plus de temps, mais vous pouvez aussi contracter l'ensemble de vos stages et de vos cours. Cependant, nous pensons que l'intégration neurologique des outils, il faut prendre le temps. Euh, franchement, deux ans pour faire 600 heures, c'est vraiment bien. Et c'est ce que nous proposons à l'ensemble des gens qui sont intéressés pour les étudiants qui viendraient dans nos écoles au sein de cette association. En ce qui me concerne, en tout cas, sur kinesioactive.com qui est le site de mon école depuis 22 ans, nous proposons aujourd'hui 600 heures de formation. Euh, alors, ça peut varier, mais jusqu'à présent, on fait plutôt 25 mois, voyez-vous. Voilà, donc, c'est ce que nous proposons à nos futurs étudiants. Alors, quels sont, quels sont les prérequis pour intégrer l'école, justement, Bernard C'est ben, -ce une, -ce ce une excellente question. C'est une excellente question. Oui, il y a un prérequis. En ce qui concerne, en tout cas, ma formation, c'est être majeur. Et c'est tout. Je veux dire, vous arrivez, vous êtes neuf, vous ne savez rien. C'est la meilleure façon d'intégrer la kinésiologie. Si vous savez déjà beaucoup de choses, vous êtes kiné, ostéo, euh, ça peut créer des barrages, des barrières sur des choses nouvelles. Je vous ai parlé de modes digitaux. C'est une spécificité à ma connaissance de la kinésiologie et puis je vous ai parlé de subconscient alors ça, c'est pas spécifique à la kinésio puisque d'autres travaillent là-dessus mais on a des, des outils qui sont vraiment spécifiques et qui vont différencier la kinésiologie d'autres méthodes de mieux-être j'ai dessiné... répondu à votre question mais complètement Bernard vous êtes parfait Bernard être... euh, ah, dites-moi, à qui est destinée cette, cette formation donc vous me dites, il faut avoir plus de 18 ans il faut être majeur euh, et après, voilà, qui sont les gens qui viennent se former chez vous Des gens qui démarquent dans la vie euh, active Des gens qui sont en reconversion À qui s'adresse voilà. cette, cette formation Eh bien, en, en, il me semble, moi, que ce sont des gens qui, très souvent, ont rencontré des kinésiologues et qui se sont dit des gens qui souhaitaient peut-être déjà se reconvertir et qui ont été intéressés par euh, cette formation de, de kinésiologue. Donc... Euh, ce ne sont pas nécessairement donc des gens qui viennent d'autres milieux dits thérapeutiques, loin de là. Ce sont, en fait, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. là. Quels sont les gens qui sont intéressés pour se former eh bien, Ce sont des gens qui veulent devenir professionnels et qui sont prêts à s'engager sur une voie du professionnalisme parce qu'ils ont pris des informations, parce qu'ils ont déjà reçu des séances de kinésiologie. Et donc, ça fait partie un peu de, de cet engagement. D'accord. Donc les formations euh, théoriques donc, de l'École française de kinésiologie professionnelle se déroulent à Marseille, mais pas que, à Saint-Maximin, -Max, Saint euh, Saint pardon, la sainte baume mais également à Aix-en-Provence-Ouest-Aiguille. C'est exact, tout à fait. Alors, à préciser que nous recevons un maximum de 18 étudiants-étudiantes parce que ça fait partie depuis que j'enseigne et depuis que mes enseignants enseignent. Ça fait partie de notre philosophie de l'enseignement et du partage. Ça permet d'être au fait de chacun, ceux qui ont des facilités, ceux qui en ont moins, ceux qui doutent, ceux qui sont très sûrs, trop sûrs. Voilà, ça permet d'avoir aussi une relation avec nos élèves qui est tout à fait satisfaisante, puisque nous avons des groupes WhatsApp où les gens peuvent participer. Puis nous sommes très à l'écoute. Les enseignants reçoivent les demandes des élèves. Et voilà, donc, c'est important Est -ce de que... hein, la qualité de l'enseignement passe aussi par un certain nombre d'élèves de, de, dans un cours, je pense, c'est mon point de vue en tout cas. Est-ce que les apprenants sont euh, tenus de euh, faire des stages pratiques Est-ce que vous en faites Est-ce qu'il faut en faire avant, avant, avant la certification Nous ne faisons que ça.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 l'examen de fin de parcours et reçoit un certificat, euh, une certification de kinésiologie. D'ailleurs, nous insistons aujourd'hui, enfin, moi j'ai demandé qu'on mette sur les plaques où les gens vont s'installer, qu'ils mettent le nombre d'heures qu'ils ont fait, parce qu'on a malheureusement trop de formations, si week-end ou visio ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas possible. Donc, c'est bien que les praticiens mettent le nombre d'heures, l'école dont ils viennent afin de pouvoir faire en sorte que les gens qui consultent aient, euh, entre guillemets, quoi, la certitude de, de qualité. Un, un repère. Un exactement. Un repère, tout à fait. Donc, vous l'avez justement dit tout à l'heure, ce n'est pas un diplôme d'État, c'est un certificat de stage. Hein. Nous sommes oui, bien d'accord. Un diplôme d'État, que... excusez-moi Michel, c'est que... le gouvernement qui le délivre. Demain, bon, ben, vous voulez être kinésiologue, pas de problème, vous vous installez kinésiologue, euh, vous avez fait une semaine, c'est n'importe quoi. Excusez-moi de le dire comme ça, mais euh, c'est important, il n'y a pas de régulation. Donc, il faut que les gens se renseignent bien quand ils vont aller dans une formation. Parlez-vous de l'équipe enseignante, Bernard Alors, l'équipe enseignante, euh, je ne nommerai pas les gens. Mais euh, ça, alors, quand j'ai commencé à enseigner, euh, je n'avais pas d'enseignant. Mais je me suis aperçu que progressivement, certains avaient euh, la fibre de l'enseignement. Et donc, je les ai formés sur les sujets qu me semblait, euh, qui semblaient les plus intéressants pour eux. Et aujourd'hui, euh, ben, j'ai un nombre d'enseignants suffisant qui ont bien évidemment développé une spécificité, sachant que la kinésiologie, on ne fait pas de la kinésiologie émotionnelle quand on reçoit les gens. Mais euh, sur notre site Active, vous avez le nom des enseignants, leur adresse, leur téléphone, leur mail, leur site si c'est besoin de sorte que vous pouvez les interroger pour savoir quelle est cette formation. Donc, ce sont des gens qui sont installés, que je considère comme compétents, sur, pour qui j'ai confiance, heureusement, sinon ils n'enseigneraient pas. Voilà, c'est ce que je peux dire en quelques mots sur, euh, sur mes enseignantes, en fait, parce que <rire> ce sont des femmes, donc euh, aujourd'hui, voilà, c'est une très belle équipe. Je suis vraiment très content de, de cette équipe. Vous êtes bien entouré <rire> Un mot sur votre chaîne YouTube, Bernard Rofovène. Alors, grâce à vous, Michel, euh, moi qui n'ai jamais trop été dans la communication, parce que j'ai toujours pensé que le bouche à oreille était la meilleure façon de, ben, pour le parcours, pour avoir des, des, des élèves. Ma chaîne YouTube, bien sûr, je ne l'ai pas développée. J'ai quelques vidéos. D'ailleurs, après vous, euh, je vais en faire une petite que je vais mettre sur, sur YouTube. Et puis, je vais un peu m'engager là-dedans parce que je considère que euh, la communication avec… Euh, bon, bah, si je suis avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai une motivation supplémentaire pour que cette formation perdure, n'est-ce pas Et euh, donc, euh, grâce à vous, je vais augmenter mon potentiel de communication à travers les Facebook et tout ce que vous avez sur votre site, euh, n'est-ce pas, que j'ai découvert ouais. Eh bien c'est super, c'est super, Bernardo Proven, si on vous a donné cette, cette motivation, cette envie de justement d'utiliser les réseaux sociaux, tout ce qui se fait aujourd'hui, euh, pour en savoir plus donc sur la formation en kinésiologie. Le site internet s'affiche juste en bas, kinesioactif.com Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous likez, vous partagez, vous commentez. On adore ça. Et pour ne rien manquer des prochaines interviews, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ZenZone TV. Bernard O'Fauvel, merci beaucoup d'avoir accepté. Oui, n'hésitez pas à m'appeler, téléphonez-moi. Téléphonez-moi, c'était voilà, le, tit le titre d'une chanson. à bientôt, Bernard O'Fauvel. Et encore à merci. À Michel. Au revoir. Merci. Au revoir.